Bonjour à toutes et tous, confinement saison 2, épisode 3, l'entretien de votre plaque de cuisson. Alors, l'entretien du verre de votre plaque de cuisson, rapide, facile à faire chez vous, l'entretien de tous les jours. Alors, la première chose, souvent on nous demande, voilà, j'ai une crème vitro-céramique qui est super bien, quand je m'en sers, etc., il y a des traces. Alors, il faut savoir une chose, c'est au niveau du timing. L'entretien le plus régulier de votre plaque de cuisson, c'est d'abord de la dégraisser avec un produit pour vite si vous le voulez, ok, donc je ne vais pas citer de marque mais du produit pour vite pour lequel vous nettoyez les vitres, ou simplement ce bon vieux vinaigre. Vous faites un peu de mélange, soit il est dilué, soit il est pur, vous le mettez simplement sur votre plaque de cuisson et la première chose c'est que vous, avez, vous allez effectivement la dégraisser car vous avez d'abord le gras de la cuisson, le gras des doigts sur les, sur les zones de commande. Donc la première chose à faire effectivement est de bien dégraisser vos zones de commande, le maximum possible et comme ça vous aurez vraiment un résultat votre, votre tac va vraiment briller deuxième chose quand vous avez effectivement des à un moment donné vous avez des auréoles vous avez déjà vu ça sur votre plaque de cuisson des auréoles qui restent malgré le vinaigre les auréoles restent encore là à ce moment là votre crème vitro céramique va intervenir avec un chiffon doux tout simplement donc là vous mettez un peu de crème alors, c'est quoi la quantité de crème Sur une plaque comme ceci, on a en 60 cm, vous mettez deux petites noisettes ou trois noisettes de crème et vous faites bien pénétrer tranquillement dans la plaque de cuisson. Et là, vous allez voir que vous allez vraiment aller chercher les dernières traces, les dernières traces vraiment un peu plus incrustées dans le verre grâce à ceci. Mais alors, ceci, on peut estimer qu'on utilise une fois tous les... Allez, une fois tous les 15 jours. On pourrait utiliser le vinaigre pratiquement tous les jours quand vous cuisinez. Et ça, une fois tous les 15 jours pour vraiment rendre toute la splendeur à votre verre. Maintenant, vous avez brûlé euh, un peu de sauce, etc. C'est passé sur la casserole, ça a collé. La chose à utiliser, vous le voyez ici, le grattoir. Le grattoir vitrocéramique. on en a déjà fait une vidéo, à bien utiliser de manière parallèle à la plaque et vous allez simplement venir gratter. Et quand les lames de votre grattoir sont arrivées à bout, simplement, vous avez des lames de rechange. Il ne faut pas changer le grattoir. Vous avez à ce moment-là des lames de rechange, voilà. Mais donc, c'est aussi pour dire l'entretien d'une plaque de cuisson, c'est surtout en deux temps. Un, dégraisser les traces de doigts, la cuisson. Moins souvent, mais à faire toutes les 2-3 semaines, l'entretien du verre avec cette fameuse crème vitrocéramique. céramique. Quand ça a trop collé à ce moment-là, le grattoir céramique, c'est là sinon simplement l'éponge. Voilà, comme ça, vous avez un peu l'idée globale pour entretenir chez vous facilement, presque gratuitement, parce que le vinaigre ne coûte vraiment pas très cher, votre plaque de cuisson, en tout cas le verre de votre plaque de cuisson. Voilà, comme ça, vous avez quelques trucs, astuces à faire chez vous. Prenez soin de vous, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, bien évidemment. Partagez sur vos réseaux sociaux. À très bientôt pour d'autres vidéos. Tchau.